Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui on va parler d'improvisation de jazz et je vais vous donner une, une gamme qui va vous permettre d'embellir vos improvisations. Alors vous savez que lorsque vous improvisez sur euh, des accords qui font partie d'une tonalité majeure, vous allez pouvoir eh bien, utiliser euh, les notes de la gamme majeure pour improviser sur la plupart des accords, bien qu'il y ait des notes à éviter selon les accords. Mais. Euh, le problème, c'est que euh, ça risque d'être vite plat, et c'est bien de connaître différentes gammes pour pouvoir eh bien, euh, surprendre un petit peu son, son auditoire, on va dire, et apporter un peu des, des, des couleurs différentes à, notre, à, nos, à nos improvisations. Donc, on va improviser, par exemple, sur la suite d'accords 2-5-1 en majeur, c'est-à-dire Ré mineur 7, euh, Sol 7 et Do majeur 7. Alors je vais jouer des voicings un petit peu enrichis, je vais faire donc fondamental à la main gauche, et puis je vais jouer Fa la do Mi. Euh, toujours la main gauche, mais sur le, temps, euh, sur le temps 3, donc je vais faire la pompe en fait, donc 1, 2, 3, 4, pour Ré mineur, euh, pour Ré mineur 7 en fait, je vais jouer Ré mineur 9. Mais bon, si vous voulez jouer simplement Ré, Fa la Do, ça va suffire. Hein. Même vous pouvez faire Ré, Fa Do. Ça suffit, vous n'êtes pas obligé de mettre la, la quinte pour un accord de de 4 sons jusqu'à la 7e. Ensuite, Sol 7, je vais jouer Sol sur le temps 1. Et sur le temps 3, je vais jouer Fa, Si. Alors, vous pouvez faire Fa, Si, Ré, ça suffit. Ou même, vous pouvez jouer Fa, euh, Si, ça suffit. Euh, bon, ensuite, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, la quinte. Vous pouvez rajouter euh, la 13e, la 9e. Bon, après, voilà, vous faites le voicing un peu comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de jouer en tout cas un accord de Sol 7. Et ensuite, Do majeur euh, 7, moi je vais jouer donc euh, un Do à la main gauche sur, la, sur le premier temps, et sur le temps 3, je vais jouer Mi, Sol, Si, Ré, donc euh, jusqu'à la 9e en fait, mais pareil, vous pouvez jouer, euh, vous pouvez jouer juste Do, Mi, Sol, Si, hein, ou Do, Mi, Si, pour avoir un Do majeur 7, ça suffit. Donc moi je vais jouer donc, Ré mineur 9 en fin de compte, euh, Sol 13, et puis Do majeur 9, Voilà. Et donc, à la main droite, dans un premier temps, je vais improviser sur les, gamme, sur les notes de la gamme majeure, avec des arpèges. Et ensuite, je vais vous montrer sur l'accord de 5ème degré, c'est-à-dire sur, euh, sur, enfin, sur le sol 7, hein, ce que vous pouvez euh, changer pour embellir un petit peu votre phrase. Donc, première phrase... Donc là, j'ai joué principalement dans les notes de la gamme majeure, à part une petite note d'approche ici pour arriver sur le Si, lorsque je suis arrivé sur l'accord de Sol 7e, hein. je, je, je, je suis retombé sur la tierce comme ça. Euh, mais en gros, là, j'étais sur les notes de la gamme majeure. Maintenant, il y a une clé qu'il faut connaître, c'est que sur l'accord de 5e degré, quelle que soit la tonalité, hein, euh, donc euh, dans le cas d'une tonalité majeure, sur le cinquième degré, sur l'accord dominant, vous pouvez jouer la gamme de diminuée demi-tonton. Donc, la gamme demi-ton-ton, si on se met sur G7, on, on va partir donc de la, de la fondamentale de l'accord sol euh, et on va, on va faire demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, ton demi-ton, ton, demi -ton, ton. Là, vous avez une, la gamme demi-ton-ton, d'accord, que vous allez pouvoir exploiter sur l'accord de sol 7 Alors, il va falloir adapter, euh, évidemment, l'accord à la main gauche. Donc, moi, ce que je vais faire, simplement, j'étais sur un sol 13 e comme ça, avec la, la, la fondamentale, la septième mineure, la neuvième, la tierce majeure et la treizième. Je vais juste bémoliser la neuvième ici. Et comme ça, je suis sur un accord. Ou même, je peux faire un accord diminué comme ça. Enfin, un accord diminué, du moins, ça forme un accord diminué. Hein. Je joue donc fondamentale, septième, bémol neuf, septième mineure, bémol neuf, tierce majeure, quinte, juste. Et euh, là, je suis dans les, notes, euh, dans les notes, si vous voulez, de la gamme. Voilà puisqu'il faut que je tienne compte, évidemment, de, de, de cette note principalement que je vais mettre en avant, qui est la bémol 9, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de mettre en avant dans mon improvisation. Et j'ai envie de dire, dans cette gamme euh, demi-ton-ton, souvent la note qu'on va mettre en avant, justement, c'est la bémol 9 ici, donc c'est un demi-ton au-dessus euh, de, de la note fondamentale, d'accord Donc, du coup, je vais pouvoir changer un petit peu mon jeu au niveau de l'improvisation main droite et inclure eh bien, les notes de la gamme demi-ton-ton, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait sur l'accord de cinquième degré Bon là, j'avais la note d'approche, hein, mais celle-là, elle ne fait pas partie de la gamme, mais c'est juste une note d'approche pour arriver sur le Si lorsque j'arrive sur le Sol treizième, la tierce, là, le Si. Vous voyez, ici, j'ai joué un arpège de, euh, si vous voulez, à partir de la tierce de Sol septième, et j'ai joué ici le La bémol, la bémol neuf. que j'ai fait en fin de compte, euh, par rapport à sol tierce, quinte, septième mineur, bémol 9, euh, fondamental de l'accord, euh, septième, quinte, euh, septième, et puis je suis arrivé, j'arrive sur la tierce de Do, majeur 9. Et vous voyez, juste cette note-là, la bémol 9, ça apporte énormément de richesse à votre improvisation, et ça va, ça va sortir un peu du côté plat d'une improvisation uniquement basée sur la gamme majeure. Alors, je partage régulièrement des clés comme ça avec les abonnés à ma newsletter et avec les abonnés de mes cours. Si vous voulez aller plus loin, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.